On va débuter cette dernière partie euh, du colloque et une grosse session euh, qui va se dérouler en deux, deux parties. Vous informez euh, tout d'abord qu'il y a un, un intervenant qui est souffrant et qui ne pourra donc pas être là, qui s'appelle Raphaël Blanchier, qui est maître de conférence à l'Université Clermont-Auvergne. Donc, on va débuter cette session intitulée Dans ces techniques du corps, un terrain incarné et en mouvement. Cette question du corps, elle a traversé en fait de multiples interventions depuis hier parce qu'elle est centrale dans les pratiques de terrain et dans les pratiques artistiques aussi. Avec une première intervention qui sera en visioconférence et puis les interventions qui vont suivre seront en chair et en os. Euh, mais on a, le, on a quand même le, le grand plaisir d'accueillir notre collègue euh, Christine Luxami, qui est actuellement euh, au Brésil. Elle est chercheuse en anthropologie de l'art à l'Institut des Mondes Africains et elle est maîtresse de conférences euh, HDR à l'Université de Franche-Comté en art de la scène. Euh, elle, a, elle a travaillé, elle a, elle a tenté dans son, dans son travail euh, d'être à l'articulation du théâtre et de l'anthropologie. Euh, elle a cherché à la lumière de ces deux disciplines et de sa pratique artistique en tant que performeuse et réalisatrice, à envisager les formes d'art engagées, euh, en lien notamment aux questions de la négritude et du panafricanisme. Donc elle a réalisé plusieurs terrains en Afrique, au Burkina Faso, au Sénégal et également au Brésil, au travers de différents festivals, diverses représentations scéniques, tant dans les lieux officiels dédiés à l'art que dans la rue. Et depuis 2006, elle organise un séminaire à l'EHESS Paris qui porte sur le thème de l'engagement artistique en art sur le continent africain et dans ses diasporas. Et donc, elle est en délégation IRD depuis deux ans maintenant et encore pour deux ans euh, au Brésil. Et elle travaille sur les questions politiques et artistiques liées aux nominations des patrimoines immatériels au Brésil, ainsi que sur les questions de la trans donc, Christine, je te laisse la parole euh, pour une vingtaine de minutes et euh, oh, est-ce que tu m'entends Bonjour à toutes et à tous. Merci infiniment pour euh, cette invitation, pour ce colloque qui est vraiment passionnant, et que j'essaie de suivre par petits bouts euh, avec le décalage horaire. C'est vraiment euh, très, très intéressant. Merci à Nathalie et Léonore pour leur euh, euh, leur dévouement et leur euh, incroyable organisation donc merci euh, merci à tous et à toutes. J'espère que vous m'entendez, est-ce qu'il faut que je parle plus fort ou ça va C'est bon, c'est parfait, c'est ça va Bon, super. Alors je vais vous euh, je vais vous passer un, un PowerPoint donc je vais partager mon écran pour vous parler donc de cette expérience alors hop, je mets en plein écran, voilà. Donc c'est euh, donc cette expérience de euh, le titre de la communication que j'avais donnée donc c'est le terrain comme expérience corporelle la transformation comme source créative donc je vous montre un petit peu quelques images justement du terrain pour que vous ayez un petit peu une idée de de, de quoi je parle donc je travaille Notamment, actuellement, là depuis deux ans que je suis en expatriation, beaucoup sur ces questions de de, de ce qu'on appelle le terre populaire ou le patrimoine immatériel afro-amérindien au Brésil. Je vous montre un petit peu des, des photos. Ça, c'était dimanche dernier, par exemple. C'est un hommage à l'Esprit-Saint et on crée un empire euh, en hommage à l'Esprit-Saint et c'est des enfants qui représentent c est, c est, qui représentent cet empire. Alors, c'est à partir de travail, donc euh, comme l'a expliqué un petit peu Sarah, donc je vais rapidement. Donc, mon travail de terrain a commencé en 94 au Mexique, puis a continué à partir de 95 au Brésil sur le théâtre noir, avec une thèse que j'ai soutenue en 2001. sur Et aujourd'hui, je travaille plus sur les formes donc de représentation dites populaire des populations afro-amérindiennes et également sur les formes de théâtre noir et théâtre en Afrique. Donc c'est à partir de cet endroit-là, de ce type de terrain-là euh, que je parle et j'ai habité euh, maintenant, ça fait presque 15 ans que en tout, voilà une quinzaine d'années que j'habite au Brésil. Donc du coup, euh, là, je voulais vous montrer, par exemple, un autre euh, un autre travail sur lequel euh, je, une autre forme aussi sur laquelle je travaille, c'est cette ce mélange en fait entre le politique, les formes de théâtre populaire et euh, et les, les différents positionnements par rapport aux, aux revendications donc euh, particulièrement militantes afro et amérindiennes donc euh, au Brésil. Là, par exemple, c'est une manifestation qui s'appelle le Negro qui représente l'esclavage dans un village à côté de Salvador, à Bahia. Et euh, on voit bien, euh, voilà, il y a Nix, il y a Marielle et Franco, qui est une représentée une députée qui a été assassinée par les milices de Bolsonaro lui, il y a quatre euh, ans à peu près aujourd'hui. Et il y a euh, donc ça dans ce petit village qui a l'air d'être loin de tout. Il y a cette manifestation négo évoquée, mais malgré tout avec dans la rue ce type de fresque. Donc c'est pour montrer l'implication en fait de ces formes de théâtre populaire qui sont dans le fond pour certaines très euh, politisées. Donc là, c'est la question de la transe aussi, sur laquelle je travaille énormément dans, dans, dans mes différents terrains. Et donc, notamment, justement, là, c'est aussi la même forme de théâtre populaire qui s'appelle le négo-fujidu euh, qui se passe dans ce même village. Donc, ma, ma réflexion au départ part de la réflexion sur l'attitude corporelle en fonction des pays et des cultures de Marcel Mauss, c'est le, le, le fameux texte de Marcel Mauss, donc, les techniques du corps qui date hein, de 1934, et, le, et le, les réflexions de, de François Latlantine autour de la transformation du corps en tant qu'anthropologue, dans son fameux manuel, la description ethnographique et la transformation de la recherche et du chercheur. Donc, par rapport à Marcel c'est ce qui m'a particulièrement intéressé, c'est qu'il montre à quel point en fait la façon de marcher des infirmières où il avait été hospitalisé à New York, et il voit que en fait chez les Françaises, quand il rentre en Europe, il voit que les Françaises marchent de la même façon, et il se rend compte qu'en fait par imprégnation, à force d'aller au cinéma, les filles françaises dans les années 50, pendant enfin les années 30 en l'occurrence, s'étaient mises à marcher de la même façon. Que, euh, que les euh, que les Américaines. Et donc, d'une certaine façon, quand on est sur le terrain, c'est encore plus que de regarder un film de Lune Et comment, finalement, on se transforme et comment on devient une autre personne. Donc, c'est donc un petit peu ma, ma question que je vous pose ici. Donc, elle est situation similaire à celle des Américaines et des Françaises en termes de marche, mais pour le chercheur, elle a une recherche approfondie, approfondie dans une culture éloignée de la sienne. Donc, l'anthropologue François Laconti, dans son manuel description ethnographique, insiste sur le profond changement vécu par l'anthropologue lors de son travail de terrain. Et pour comprendre, en fait, que rien n'est naturel dans nos attitudes et dans nos attitudes sociales et à quel point le terrain transforme le chercheur. Donc, il a cette phrase que je trouve très belle dans son manuel qui dit, en effet, seule expérience de la découverte sensorielle de l'altérité, c'est-à-dire non pas par euh, voilà par sa tête en se disant qu'on ne va pas découvrir telle et telle chose et qu'on a telle et telle hypothèse mais bien de vivre sur le terrain pendant longtemps à travers une relation humaine nous permet de ne plus identifier notre province d'humanité comme l'humanité et corrélativement de ne plus rejeter le présumé sauvage à l'extérieur de nous donc c'est un texte qui date des années 90 on voit bien avec ce qui se passe en Ukraine etc que euh, effectivement le sauvage n'est pas vraiment dehors de nous mais euh, voilà, en tout cas, je pense que c'est une, une question que tous les élèves que j'envoie, par exemple, sur le quand je les envoie au Brésil en échange, etc., tout d'un coup découvrent, euh, j'en ai qui sont dans la salle notamment, bonjour, <rire> et euh, on voit bien à quel point finalement cette transformation par le terrain transforme profondément euh, in, le, le, le, les, les individus et justement cette idée d'une modification, d'une appréhension du monde et notamment de, de, de lâcher un petit peu notre concentration. Alors, la transformation et l'utilisation, là je vais donner quelques exemples rapidement, c'est par exemple la transformation et l'utilisation de la langue maternelle et d'adoption pour traduire différentes émotions. Donc, par exemple, quand je suis en France et que mon enfant, par exemple, va traverser la route en courant, ce que je vais dire tout de suite, ça va sortir en portugais et ça va pas sortir en français. Alors, pourquoi à ce moment-là, quand c'est un moment, un danger très fort, ça va sortir en portugais et pas en français C'est des choses comme ça qui sont totalement euh, incompréhensibles, en tout cas pour moi. Il y a des transformations corporelles aussi très fortes, par exemple la façon de se saluer au Brésil, même s'il y a une modification avec la pandémie, globalement on prend les gens dans les bras et on les serre dans les bras. Et c'est vrai que par exemple, quand je rentre en France et que je prends les gens dans les bras, même ma mère, elle est très surprise, elle voudrait juste les deux petites bises. Donc ça, c'est des transformations corporelles très fortes où tu es euh, forcément, il y a des modifications dans tes relations sociales et même dans l'intimité. Par exemple, quand je suis rentrée dans mon terrain de, de thèse et que j'ai eu un, un petit garçon et que je l'emmenais à la crèche et que à la crèche, j'ai laissé pleurer les enfants et les bébés. Pour moi, c'était insupportable parce qu'au Brésil, il y a une interdiction de laisser pleurer les bébés. C'est-à-dire qu'on va forcément prendre le bébé sur soi et ne pas le, le laisser pleurer. Et c'est quelque chose qui choque énormément les Brésiliens quand ils vont en France, c'est voir ces bébés qui hurent dans des poussettes et euh, à qui euh, voilà, on, on les laisse sur eux. Et donc, par exemple, c'est des modifications dans les relations sociales qui font qu'il y a des choses où profondément, euh, enfin, ça semble évident, mais c'est quand même une transformation très importante, surtout quand on a absolument l'air très, très français et que finalement, à l'intérieur, il y a des choses qui ne sont plus comme ça. Donc, euh, comment, créer part... enfin, français, comment créer à partir de ces transformations corporelles, mais aussi, donc, créer, là, je pars évidemment sur le terrain artistique qui nous intéresse ici. Donc, comment, à partir de ces transformations corporelles, des quelques exemples que je vous ai donnés, Comment créer à partir de ces transformations corporelles, mais aussi à partir d'une transformation de l'appréhension de l'espace, physique, géographique et du savoir-faire artistique, puisqu'on est en contact avec d'autres savoir-faire, évidemment, pendant de nombreuses années. Donc Par exemple, j'ai un ami de Philippe qui se rend compte en rentrant du Brésil que le mur de pierre qu'il a construit autour de notre maison en France, en fait, c'était un mur de pierre brésilien. Et qu'il n'avait pas remarqué qu'il avait pris des méthodes de construction donc, dans sa création de ces petits murs de pierre, qui avaient l'air des petits murs de pierre très traditionnels de Franche-Comté, en réalité, c'était des murs de pierre. La façon dont il avait mis les pierres était la façon de faire que les Brésiliens adoptent. Et en fait, cette question qui peut avoir l'air très triviale, mais en fait, ça pose la question centrale de l'appropriation culturelle, notamment dans ces temps où on est en détente des communiaux où se posent ces questions de l'appropriation culturelle. C'est-à-dire, à quel moment tu as le droit Bien sûr, pour le mur des pleurs, il n'y a pas vraiment d'enjeu. Mais à quel moment, toi, en tant qu'artiste, tu peux euh, t'approprier en fait de ces euh, manifestations qui sont au départ évidemment autres, mais en même temps, au bout de 15 ans, tu quelque part. Forcément, ces manifestations, elles font partie de toi. Elles t'ont euh, complètement envahi ton imaginaire euh, créatif. Et comment tu fais une fois que tu as ton imaginaire créatif transformé pour euh, comment tu crées à quel moment, en fait, tu n'es pas bloqué dans ta créativité, dans ta création, euh, dans la mesure où, euh, où c'est pas au départ, c'est pas la culture. Donc, bien sûr, se développe donc une euh, une attitude. Euh, corporelles différente, par exemple dans, je vais prendre mon cas pour essayer d'expliquer un petit peu comment ça peut se traduire. Donc par exemple, pendant une performance, on a une façon d'être peut-être un peu différente dans la façon d'appréhender l'espace par rapport à l'utilisation des mains, une certaine extension du corps, mais c'est surtout pendant le processus d'improvisation théâtrale, par exemple quand j'ai fait un travail avec du stress. Euh, on a, au moment du, euh, c'était pourtant un texte de, de Shakespeare et en fait c'était, euh, on était totalement, euh, j'étais totalement inspiré par une musique que j'avais apprise dans le et qui est devenue en fait la musique du spectacle à partir en fait d'une d'une manifestation qui s'appelle le guéril de Alagoas. La même chose avec François Kahn. Donc quand euh, on a fait un travail qui s'appelle le Silence à partir des méthodes de Brotowski, François Kahn est un un créateur assez exceptionnel qui a travaillé en Pologne à Grotowski dans les années 70, et donc il a fait un atelier, donc j'ai participé, et c'est vrai qu'à ce moment-là, j'avais des facilités à rentrer en transe, et ce n'était pas du tout l'objectif, mais à force d'assister à différentes manifestations trans, trance, eh au moment de l'improvisation la, de la, de théâtrale, mon corps rentrait en trance et euh, j'avais beau ouvrir les yeux, ne pas balancer la tête, regarder devant moi, les choses m'ont rattrapé. Et donc, à chaque fois, François disait, ben voilà, forcément, à force d'habiter au Brésil, t'arrives plus à, euh, à créer normal, voilà, t'arrives plus, ton corps et imprégné de ces, de, de ces manifestations. Donc là, c'est un peu des exemples pour montrer comment finalement on se retrouve, on se retrouve transformé corporellement et qui modifie euh, notre création euh, quand on dans, voilà en tant qu'acteur, en tant que euh, aussi en tant de façon dans la façon de photographier par, ou même de poser des questions quand on fait des documentaires, parce que on est tellement imprégné par le fait qu'on habite à l'endroit qu'on va forcément photographier différemment par imprégnation. Donc là, je vais vous donner un, un exemple. En fait, je regarde juste là, Est-ce que vous pouvez nous donner là? Il est, d'accord, j'ai encore dix minutes, ça va. Donc, euh, c'est un exemple, donc, qui euh, s'appelle, à partir des, euh, de la manifestation Guéré, le dialogue Donc, il se trouve qu'il y a une manifestation très peu connue euh, au Brésil, qui se trouve, donc, dans l'état du, dans un état du Nord-Est du Brésil. Et donc, le Guéré, le dialogue c'est une manifestation, au départ, en hommage au Rwanda, et qui a été complètement réappropriée, donc, par les, par les, euh, descendants d'Africains et d'Amérindiens, notamment, notamment, des et c'est particulièrement, dans ce cas-là, afro amérindien parce que de nombreuses sont ces manifestations qui viennent directement de personnes qui sont nées dans des réserves indiennes, qui, qui, qui connaissent vraiment encore profondément cette, cette culture. Donc, je vous montre un petit peu des images de cette manifestation que j'étudie jusqu'à aujourd'hui, depuis les années demi. Vous voyez qu'il y a à la fois des inter il y a à la fois l'accordéon qui a été amené euh, au Brésil avec les Anglais euh, dans les années, euh, au moment où ils ont construit les trains donc, au XIXe siècle. Il y a un tambour, il y a de, le, le fameux triangle qu'on retrouve beaucoup dans le nord-est. Et donc, je vais vous montrer un tout petit extrait pour vous montrer le, de quoi il s'agit. Et donc, c'est un film qu'on est en train de monter et qui devrait être prêt normalement dans, dans 15 jours. Et là, c'est un petit extrait. Le son, toujours. Ça marche Ça marche pas, et Léonore et En fait, on a l'image, mais pas le son. D'accord, bon, ben, c'est pas grave, alors je vais, je vais passer. Donc, voilà, C'est un, un, un, un petit extrait donc, de, de ce film qu'on est en train de, de monter, Ou par exemple, pour parler du, du terrain plus euh, concrètement, euh, on, est, on a passé euh, trois mois à vivre avec les gens du Grier, à les filmer, à, à, à dormir dans les abattoirs, à dormir dans les écoles, à dormir dans la rue, avec les bestioles, tout ça. Et donc c'était un terrain assez dur, mais qui nous a permis en fait de créer une vraie euh, amitié avec ces personnes et qu'on revoit en fait à peu près tous les deux, trois ans. Euh, on va à Lagos, on refilme, on refait des interviews, etc. Donc euh, peut-être que le film va vraiment sortir d'ici euh, 15 jours. On va le présenter normalement à gosse dans, dans le, le 10. Novembre, donc euh, voilà. Mais en tout cas, c'est un terrain de, de très, très longue haleine et qui, justement, était un peu à la source, par exemple, de ces, de ces, de ces improvisations dont je parlais tout à l'heure avec du Frex ou d'autres types. Donc, voilà. Alors, je passe. Et du coup, ensuite, en, en 2019, en fait, ça a permis aussi euh, une improvisation euh, théâtrale à partir, justement, de, de Lindy donc, et c'est fait dans la forêt, dans un festival qui se passe à côté de Besançon, qui est très intéressant, qui s'appelle Back to the Twist, qui est un festival qui est organisé par Lionel Viard et qui se passe uniquement dans la forêt comme lieu de résistance, en fait, et qui se fait à partir de la bonne volonté des participants, il n'y a pas de cachet, etc. Mais dans l'idée, en fait, d'une résistance, puisqu'on n'a plus le droit de se présenter, on va se présenter dans la forêt. C'est un petit peu l'idée de la forêt comme, comme réceptacle. Et donc, du coup, dans ce festival, par exemple, j'avais présenté une l'Indiopélie une, une, une en montrant euh, en montrant à partir de différentes… Donc, l'Indiopélie, c'est une partie de ce guerre di Alagoas, qui est en fait une, une résurgence d'une manifestation qui s'appelle la lutte entre les chrétiens et les morts, donc les morts, M-A-U-R-E-S, donc qui représente en fait cette expulsion des populations mauresques de l'Espagne. Et comment en fait… Tant en Alagoas où les populations se sont réappropriées, les Indiens se sont réappropriés ces paroles en tant que lutte et justement. Ces, ces populations gagnent des populations fortement euh, euh, fortement amérindiennes et comment en fait ces populations se sont réappropriées cette lutte et où on sait jamais très bien finalement. Normalement c'est forcément les portugais les gentils qui gagnent, mais là euh, les Indiens ont un autre ont un autre rôle et Là, en l'occurrence, là, j'avais euh, métissé, en fait, notre travail avec un, un jeune homme qui s'appelle Mahmoud et qui vient de, de Palestine et une jeune fille qui venait de Ouagadougou. Donc, on avait des textes à, à la fois en moré, en arabe et en français et en portugais avec des chants aussi. Donc, là aussi, je voulais vous montrer un peu un petit extrait, mais il pense que ça va être difficile. Donc, c'était, euh, je vous montre juste quelques images. Donc, là, on descendait de la forêt en disant le texte de Galéane par rapport au fait que ce sont toujours un peu les mêmes qui se retrouvent sous les coups et ensuite on utilisait en fait des projections du guerrier donc qu'on avait filmé donc ce fameux terrain dont je vous parlais et en même temps des danses et des textes donc en, en Moray en français et euh, voilà à partir et avec une recréation vous voyez par exemple les petites les petits rubans les petits rubans qu'on voit en fait sur leur sur les corps en fait sont et les couleurs utilisées etc sont euh, là aussi des, des, des, des, des clins d'œil ou des euh, références en tout cas à ces rubans qui sont utilisés dans les manifestations populaires brésiliennes et particulièrement euh, dans des, des tentatives comme ça de multi-performance en utilisant beaucoup la vidéo et euh, et la et la partenaire. donc c'était pour vous montrer un petit peu donc à, le, à partir de, de, de comment on essaye de de, de créer allô quatre Cinq minutes, minutes. Quatre ouais j'ai fini ça va et donc du coup, euh, je disais aussi donc euh, ces transformations corporelles et physiques par le terrain dépendent quand même énormément de quel euh, ne dépend pas seulement du fait de vivre dans un espace dans un autre espace géographique, mais surtout les recherches que l'on fait parce qu'on peut tout à fait habiter au Brésil sans être jamais mis en contact par exemple avec les manifestations afro-brésiliennes comme le camp de mais si on travaille sur le théâtre noir qui lui se revendique tout le temps de cette altérité spécifique qu'est le camp de Bamblais, comme une Altérité aussi artistique, qui va être représentée sur le, sur le, sur scène. Forcément, on va être en contact avec le camp anglais. Et ça, ça peut totalement modifier la cosmogonie et la vision du monde. Donc ici, une autre, je voulais vous montrer une autre expérience. Donc, s'appelle à partir du texte de Fernand Pesso, qui s'appelle Odama Vitime. Et comment, en fait, on a à la fois, euh, dans cette transformation, euh, de l'espace artistique, euh, intime, on va dire, comment, euh, euh, comment finalement j'ai utilisé cette image de Yemanja qui est euh, qui est la déesse de la mer euh, au Brésil qu'on a mise au milieu de, de la rivière euh, en hommage justement à cette euh, à cette ode maritime donc, de, de Pessoa qui se passe euh, dans la mer et on a utilisé en fait la fête de Yemanja qui est une grosse fête qui se passe le 2 février à Salvador de Bahia tous les ans et qu'on avait également filmé et on avait mis en fait euh, trois ou quatre euh, en, euh, trois où on faisait trois ou quatre projections là vous le voyez deux jours c'est beaucoup moins euh, mignon mais après euh, quand la nuit ça avait une, ça a un certain impact euh, esthétique et du coup le voilà on avait là aussi euh, des différentes langues et l'utilisation d'un d'un canoë où on allait directement sur l'eau euh, pour apporter les offrandes de fleurs qu'on faisait pour ici non plus à Aïe manger et à Ouchon, qui est la déesse de la rivière. Donc Voilà, c'est pour montrer, finalement, comment cet imaginaire artistique est transformé par euh, par le terrain et l'aspect corporel. Le... Voilà, donc ça, c'était un, un dernier exemple, là aussi, qui s'appelle Enjeuné, où on avait inversé des rôles. Moi, je faisais le médecin noir et… Euh, mon ami Zeckhardt, des junior, lui, faisait euh, la femme blanche. Et ça, c'était plus sur la base, justement, des questions d'homosexualité, de transformation corporelle, mais également, évidemment, du racisme structurel brésilien qui continue, malheureusement. Et donc, voilà, c'était là, les dernières euh, images. Je laisse la parole à mes collègues. Merci à vous pour votre avis. Merci beaucoup, Christine.